Bienvenue dans votre nouveau monde. Avec votre carte très haut de gamme, vous entrez en possession d'un sésame. Vous bénéficiez d'une attention privilégiée avec la conciergerie du crédit agricole. Quelques jours après réception de votre carte, votre concierge vous contactera par téléphone pour vous présenter le fonctionnement de la conciergerie et les services qu'il peut vous apporter. Votre concierge vous apporte une aide personnalisée et simplifie l'organisation de votre quotidien. Orchestre vos prochains voyages, vos loisirs, vos passions… Il vous suffit d'un simple coup de téléphone pour joindre votre service 24 h sur 24, comme 7 jours sur 7, et formuler votre demande. Le fonctionnement de votre conciergerie est extrêmement simple. Votre concierge vous fait gagner du temps pour ce qui compte vraiment, vous. Vous souhaitez réserver un restaurant même à la dernière minute Accéder à un taxi en priorité. Faire venir une baby de confiance. Trouver des places pour un match ou pour un concert ou bien même concevoir sur mesure votre prochain voyage pour aller voir les baleines du Saint-Laurent. Un simple appel à la conciergerie suffit. Votre concierge s'occupe de tout suivant vos instructions et vos souhaits, sans aucun surcoût. Vous payez comme de coutume directement la prestation que vous souhaitez. Votre seule obligation Profitez de chaque expérience. Le service Conciergerie du Crédit Agricole vous apporte sérénité, plaisir et efficacité au quotidien. Gagnez du temps Confiez-le nous Service Conciergerie du Crédit Agricole, plus 33 09 69 32 36 62, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.